i'm a junk food junkie uh. <laughs> La distance entre les yeux divisée par le nombre d'or doit égaler la largeur des Une yeux. Une main, lui, tend un cardigan. Vous voulez que je mette ça parce qu'il fait <rire> froid, dit-elle Non, à cause des emails, dit l'homme. Arrête de péter les Faut savoir que mon client est un produit. La pizza, elle est allée tout droit dans tes fesses, Dockery